C'est-à-dire que nos émissions vont être un petit peu des émissions d'ébourrage de crâne par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias de masse. Donc, ben, ne coupons pas la tra tradition, Bruno. Émission Radar numéro 92 du jeudi 30 janvier 2020, intitulée « Marche avec les genoux » et sous-titrée titré Paix, vote et tais-toi ». Donc, euh, voilà, on a notre petite affiche. Alors, vous remarquerez que j'ai repris... Euh, une partie du visuel sur les élections municipales 2020 et le petit bonhomme qui met un bulletin, si vous regardez bien, eh bien ça fait un type euh, harassé, qui visiblement, il euh, y, y a le poids de l'ensemble du monde qui pèse sur ses épaules et on, on a l'impression d'y reconnaître euh, le, le symbole d'un Français qui se demande euh, comment il va faire euh, face euh, à ses impôts locaux, à sa taxe foncière... Euh, euh, à, au détricotage complet de, de ses droits et au fait qu'on ne manque pas de lui rappeler des devoirs, donc être des gens sans droit avec des devoirs, qu'est-ce que c'est On va en parler. Donc voilà, paye, vote et tais-toi. Donc euh, cette espèce de nouveau servage dans le cadre du néo-féodalisme dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc bah, c'est parti. Euh, comme tous les jours, parce que comme on fait de l'information, je vous le dis, comme tous les jours, 100 000 êtres humains sont morts de faim. Voilà, et effectivement, ça c'est une information quotidienne que les médias de masse ont tendance, je vais dire, à, à omettre. C les, ce sont les omissions radiophoniques et télévisées permanentes. Donc, un méchant coronavirus attaque frontalement le monde libre, le monde de la liberté de circulation des biens et des capitaux. Ça, ça fait peur, hein vous, vous y croyez à, Vous y croyez à ça Dorénavant, dans un souci d'apaisement, les grenades GLI f 4 seront interdites de dialogue social. Les grenades GM2L sont déjà prêtes pour la reprise des négociations. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, dans les médias, on vous parle, euh, on vous dit que les grenades GLI-F4 sont retirées. Non, elles sont remplacées. Et elles sont remplacées par des grenades qui, effectivement, n'utilisent plus de, de TNT, mais utilisent encore un explosif encore euh, plus, plus puissant. Donc, euh, voilà, c'est les mêmes, mais en plus musclé et euh, toujours classé en tant qu'arme de guerre. Donc voilà, voilà ce que l'on utilise sur des militants qui ne sont pas armés et qui sont euh, non violents. Alors, que faire pour ne pas communiquer au sujet de la réelle pandémie sociale du virus de la grève générale permanente Ça, c'est une bonne question. Euh, alors, suite à la manifestation des pompiers professionnels du 28 janvier 2020, Certains annoncent une victoire et l'arrêt du conflit. Pas Sud. Et donc je vais vous lire une partie un, du communiqué du syndicat Sud euh, des pompiers professionnels. C'est important parce que moi je pense que ça c'est de l'information. Alors au final, les revendications portées par Sud et les autres organisations syndicales n'ont pas été discutées aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le 28 janvier 2020. Seule la revalorisation de la prime de feu a été actée. Et ils écrivent, entre parenthèses, à hauteur de 25%. Mais reste à la diligence des départements. Ah, ça c'est quand même intéressant comme information. Alors l'intersyndical n'est pas l'ensemble des pompiers. Sud continue les négociations et proposera dans les jours à venir d'autres actions pour faire aboutir de manière satisfaisante l'ensemble des revendications des sapeurs-pompiers professionnels. Voilà. Et là, je vous ai cité qu'un petit un petit morceau de cette communication syndicale. Donc, quand on lit dans des médias euh, que l'affaire est pliée, que les pompiers professionnels ont accepté les propositions du gouvernement, non. Et par contre, moi, je vais aller plus loin, parce que je, je vous savez ce que je pense des états-majors politiques et syndicaux. Je pense que la rue, si je ne me trompe, euh, exige un retrait. Elle n'exige pas qu'on négocie quoi que ce soit. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes banquier euh, et des mecs armés arrivent chez vous pour vous... Euh, bah oui, pour euh, un hold-up. Est-ce que vous allez négocier avec euh, ces, ces, ces preneurs d'otages armés euh, la somme qu'ils vont pouvoir retirer de vos coffres Non non, il s'agit des cotisations sociales. Il n'y a rien à négocier sur les cotisations sociales. Il faut préserver la retraite par répartition qui appartient à l'ensemble des travailleurs qui ont cotisé. Après, effectivement, s'il faut négocier quelque chose, il faudra négocier quelque chose avec des représentants du patronat. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on est, on est rentré dans la 20 année de la décision unilatérale du MEDEF, c'est-à-dire le syndicat des patrons du CAC 40, de refuser et de sortir des négociations paritaires. Et donc on voit bien que cette situation inacceptable, elle a été créée et qu'il a fallu deux décennies pour la mener à Rabien. Mais rien n'est joué et effectivement, euh, les les, et effectivement les travailleurs euh, sont en train de réclamer le retrait de ce qui n'est pas une réforme mais un hold-up. Alors... Ne doit-on pas rappeler qu'en France, tous les ans, l'amiante tue plus que tous les accidents de la route Alors, doit-on cela au fait que le désamiantage, notamment celui des établissements scolaires, coûte alors que les dépassements de limites de vitesse autorisées rapportent Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, au niveau démocratique, c'est-à-dire au niveau du pouvoir des peuples, parce que « mots rados, pouvoir du peuple ». Désamienter est un vital investissement sanitaire et social. Alors pourquoi l'argent que rapportent les radars n'est-il pas intégralement investi dans ces petits chantiers générateurs d'activités utiles et locales Voilà encore une bonne question. c'est qu bonne... une bonne question, mais ce qu'il y a c'est qu'on ne va pas te la répondre. Ah, bah bien sûr qu'on ne va pas la répondre parce que surtout on ne va pas la poser. Non mais c'est pas ça, c'est que tu la poses mal. Alors, j'ai mon, mon ami Bruno qui dit effectivement que euh, comme poseur de questions, je me pose là, mais que je me pose très mal là. Bah oui, parce qu'ils ne te comprennent pas. Bon, alors, Sauf que moi, je te comprends, mais je n'arriverai pas à, à répondre à leur place. Not, not, notamment, mon ami Bruno me comprend, mais il m'a amené un, un cadeau à n'ouvrir euh, qu'à partir euh, du 2 février. Du 1er février Du 1er février. Donc ah. euh, c'est vrai que le 1er février, c'est mon anniversaire. Et ça me permet de rebondir, parce que... Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 aujourd'hui et c'est l'anniversaire d'un ami, donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur David Cruz. Rappelez-vous Monsieur David Cruz, c'est l'homme qui a dénoncé courageusement l'exploitation plutocratique des économiquement faibles au sein de la communauté Emmaüs de l'Escarpot. On avait consacré même deux émissions à, à cette affaire. Alors cette scandaleuse arnaque sociale se poursuit actuellement. Elle n'est légalement possible que grâce au dispositif sectaire OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, qui permet, hors de toute législation sociale, de faire travailler une personne 172 heures par mois pour 25 euros d'argent de poche par semaine. Il y a voilà. Franck Païen qui euh... te pose une question. Oui. Et il te demande alors, Roger, tu as planqué ta bouteille oui, j'ai planqué ma bouteille parce que je... je, je, je... D'ailleurs, j'ai demandé un verre d'eau et je n'ai pas terminé mon café. Je te remercie, Franck, ça me permet de, de finir mon café. Noir, le café. Parce qu'il cause, il cause le rejet et puis il, a, il en oublie de boire son café et qui souvent, à la fin de l'émission, est tout froid et nettement moins bon. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Tu vois, c'est 25 euros d'argent de poche par semaine. C'est à prendre ou à laisser, sinon... Comme dirait notre, notre roi élu national, deux points, essayez l'esclavage et vous verrez. Voilà, le Liban est le pays où la haine des voleurs est interdite. Qu'en pense la famille de Rémi Fraisse Les USA et la Russie sont des fédérations de la liberté parce qu'on y choisit électoralement ses chefs suprêmes. Qu'en pense la famille de Liu Chayao, tué par balle à son domicile parisien en mars 2017 par un policier de la brigade anticriminalité. Alors ce meurtre légal a fait l'objet d'un non-lieu le 11 juillet 2019. Voilà, je dis ça en passant, je dis rien. Hein. La France... Non, oh, je le dis simplement. Simplement. Voilà. La France, pays des droits de l'homme. Qu'en pense la famille de Monsieur Cédric Chouvia Selon quel principe déontologique des médias de masse s'interroge-t-il début 2020 au sujet du comportement de Curtis Curtis, souvenez-vous, euh, le chien qui est obligatoirement perturbé d'avoir vu sa maîtresse Elisa enceinte de six mois se faire dévorer par plusieurs autres candidats le 16 novembre 2019. Ces médias de masse ne devraient-ils pas garder leur inquiétude par devers eux en attendant, comme nous tous, patiemment et sans haine, la publication des résultats des analyses génétiques. Voilà, voilà, on va parler de déontologie, on va parler de haine, on va parler de tout ça, et on va parler des médias qui entretiennent qui entretiennent un climat délétère et violent. Et pour moi, à la limite de la légalité. Combien de médias dénoncent la pratique cruelle, féodale et sanguinaire de la chasse à cour Voilà encore une question qui est bonne. Hein Une, pratique qui définit... ah, non, moi, Une pratique qui devrait être définitivement. Une pratique qui devrait être définitivement abolie au sein d'une société qui se prétend républicaine. Voilà. Il faut être très clair. Une page de publicité. Qui se prétend républicaine, donc euh, qui ne l'est pas forcément. Donc. Qui ne l'est pas. Voilà. Du tout, parce que la République consistait à abolir des privilèges, et notamment ceux des grands propriétaires de la noblesse qui pratiquaient la chasse à cour. Voilà. Et je crois qu'en 1848, la révolution de 1848, elle avait été provisoirement abolie, mais les grands bourgeois qui eux avaient racheté des grandes propriétés, et d'où sortaient des serres et des sangliers qui allaient ravager les champs des paysans, eh bien... Avaient remis au bout du jour la, la chasse à cour euh, pour s'occuper de ce gros gibier qui venait de leur propriété. Alors, une page de publicité. The Biggest Little Farm. Voilà, c'est un film, voilà, c'est un audiovisuel, voilà, disons, produit et réalisé par des descendants de colons européens des USA. Cet auto-reportage, prétendument documentaire, fait la promotion d'une activité agraire respectueuse. Bah, dans le cadre d'un modèle économique euh, strictement inchangé. Et donc, euh, le but de cette entreprise libérale n'est pas l'autosuffisance, ni le respect de la biodiversité, dans le cadre d'une réelle économie circulaire. La démarche initiale consiste à permettre à des spéculateurs d'investir dans une ambitieuse entreprise agraire. Grosse bagnole Treilleuse électrique, pouvoir exécutif centralisé et dynastique, visite guidée style parc à thème et recette des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique dont elle est l'objet. Le message principal, c'est qu'il existe un capitalisme vertueux, un capitalisme vert. Vertueux. Un capitalisme vert intrinsèquement respectueux des équilibres naturels. On croirait reconnaître Jadot dans ce film, ou Madame Rivasi. Alors un très bon investissement dans un beau divertissement. Les colons européens des USA sont décidément des good boys. Des bons garçons. Voilà, de la belle propagande civilisatrice. 45 années, oh, 45 années en prison pour Monsieur Léonard Pelletier. 45 années en prison pour Monsieur Léonard Pelletier. 76 je ans. Tu dis Jago et Rivasi ja Jadot et Rivasi. Jadot. Jado et Rivasi, oui, oui. Euh, c est, c est... Parce que je connais pas le Clément Jago et c'est pas Oui, non, ce sont des écologistes pragmatiques. Moi, ce que j'appelle des escrologistes. Alors, 45 années de prison pour Monsieur Léonard Pelletier. 76 ans membre de l'American Indian Movement, incarcéré depuis 1976 pour deux meurtres qu'il n'a pas commis, 45 années de prison, son vrai crime. Voilà une question encore. Quel est son vrai crime Alors son vrai crime, je vais te le dire, quel est son vrai crime. Être un autochtone d'un territoire déclaré par des colons européens, terra nullius. En, en effet, c'est un crime ça. Ce qui signifie en latin « territoire sans maître ». Territoire ça, sans maître ». Voilà pourquoi les descendants des colons européens qui ont volé les terres amérindiennes soutiennent de manière inconditionnelle les colons européens qui revendiquent les territoires palestiniens. C'est très important, parce que quand on pose bien les questions, on commence à avoir des réponses extrêmement intéressantes. Oui, mais là, c'est toi qui t'es donné la réponse. Bien sûr, mais je, je, je le fais sais c'est. Parce que je crois qu'ils ne le comprennent pas encore. Alors je vais t'expliquer Bruno, tu sais que... Ou alors ils font semblant de ne pas comprendre. Quand je travaillais dans l'audiovisuel, j'étais chef monteur et truciste, et quand je réalisais un joli coup, euh, donc euh, parce que ça arrive, euh, ça m'arrivait... Euh, et eh bien, quoi un joli coup, c'est-à-dire un, un bon trucage, un, euh, des, des bons raccords, parce que je suis quand même chef monteur. alors, je, je, je, je me jetais des fleurs, et as des fois des réalisateurs qui me regardaient avec des yeux ronds, ils, ils disent, bah dis donc, dans l'auto-satisfaction, tu fais pas qu'un peu je fais. mais tu sais, si je fais pas ça, qui, qui le fera à ma place Effectivement, une fois dans une revue anglaise, en anglais, donc j'ai pas pu le lire, j'avais été cité euh, euh, Roger Nimot en tant que monteur truquiste, et c'était rare parce que, c'était des bons, les Anglais, à l'époque, dans ce qui était de la vidéo. Elle n'était pas encore numérique. Hein. Il fallait pouvoir ré régler le burst, les phases, appareiller voilà, les caméras. Ça parlera aux techniciens audiovisuels. C'était voilà. de la bande. Voilà. Alors, élire des maîtres, parce que c'est ça que le petit roi nu, local, c'est comme ça qu'il a défini la démocratie. Il a dit, euh, messieurs, mesdames et messieurs les manants, soyez polis, euh, vous avez le, vous avez le, le choix d'élire vos maîtres. Oh, oh, oh mon Seigneur, c'est trop d'honneur que vous nous faites. C'est trop d'honneur. Bah, vous... Quoi, c'est vrai bien sûr. On, on, on, on, Attends, quel, quel maître va dire ça Au moins, il y a un maître démocratique. Oui, exactement. Mais celui-là, on pourrait plutôt le comparer. C'est un esclavagiste démocratique. Exactement, c'est un double voilà. décimètre. Voilà. voilà. Écoute, parce que la plupart des esclavagistes ne sont pas démocratiques. Lui, au moins, il est. Un semblant démocrate. Mais bien sûr, et bien sûr tu, sais que, tu sais que dans le sud des États-Unis, il y avait des bons maîtres qui ne donnaient que rarement le fouet à leurs esclaves. Hein. Voilà, oui. Et même parfois, ils les, il les appelaient par leur prénom. Euh, C'est ce qu'on appelle, je crois, le, le paternalisme. Alors. Voilà pourquoi nous ne voulons plus élire de maîtres. Voilà pourquoi nous ne voulons plus être les autochtones, sans droit, de territoire géré par des préfets, Et toi, tu non élus tu m'interdis de voter pour toi là. Je t'interdis de voter pour qui que ce soit Non, non, de, pour toi, parce que tu es mon maître. Voter, c'est abdiquer, mon cher Bruno Non, mais je ne dis pas voter... Euh c'est-à-dire te donner dans un piédestal. Oui, mais moi, je ne dirais pas dans ce dans, sur ce terrain scabreux qui finirait par me faire poser cette question, mais pourquoi voter on Mais justement, tu pourrais... Tu pourrais le tu tu dénoncer après. Mais Je me dénoncerai quand la prime sera suffisamment substantielle. Bah, si tu veux, on peut l'organiser maintenant. Hein. Oui, alors, tu, tu vois, on, on peut organiser les choses, mais à chaque fois, en fin de compte, ce qui est génial, c'est que c'est le... C est, c est le... Dieu dans le siège du réalisateur comme dirait Pierre Merachkovski qui ouais, décide donc tout à l'heure j'ai parlé des, des GM2L de ben, les voilà donc il faut bien voir la société la société, la est rue, la société qui les fabrique les... voilà ouais, voilà donc c'est c'est kiff kiff pour écho, mais en mieux quoi donc on, on sait on sait comment on va perdre la vie perdre une main ou perdre un oeil dans les semaines et les mois à venir c'est quand même intéressant voilà, donc il y a des sociétés qui se, qui se font des nouilles encore euh, sur ce genre de choses qui devraient être rigoureusement interdites. Voilà. Alors en plus, c'est du gaz. Euh, voilà, moi j'estime que les civils devraient bénéficier des mêmes conventions que les militaires. Mais il faut savoir quand même que dans le cadre des guerres modernes, eh bien, l'endroit le plus sûr en cas de conflit, c'est d'être militaire. Voilà. Donc... Je disais, voilà pourquoi nous ne devons plus être les Autochtones sans droit, de territoires gérés par des préfets non élus, et auxquels nous aurions le devoir d'obéir de manière républicaine. Et jusqu'à ce que mort s'en suive, en restant, bien évidemment, dans le camp du respect tel que défini par le préfet Didier Lallemand et par le général Jean-Louis Georgeslin. Voilà, une dictature constitutionnelle. C'est un endroit où les peuples sont sans pouvoir. En fait, c'est une dictature légale. Que... Tant dans les urnes que dans la rue. Avec devoir d'obéissance, voire de silence. Obligation imposée par la force à tous les peuples intrinsèquement privés de démocratie. Des peuples totalement asservis. Aux féodalités industrielles et militaires. Voilà, voilà comme doivent être dites les choses parce que ce sont les choses telles qu'elles sont. M'est-il encore permis de poser une question éminemment subversive Eh bien, je me la donne la permission. Qui veut essayer la démocratie réelle Qui veut essayer la démocratie réelle Une démocratie sans changement de direction, que ce soit par putsch ou par élection une démocratie sans combat permanent des chefs, car sans chef... Ça, ça, ça fait rêver, hein on est, on, euh, Oui, mais beaucoup seraient perdus, tu euh, Je ne sais pas si beaucoup seraient perdus. Moi, J'en je, vois beaucoup qui perdent leurs yeux et, euh, et, et leur santé. Tu sais qu'il y en a beaucoup, si tu ne si leur, si leur donnes pas des directives, ils s'embêtent. Alors pourquoi Parce qu'ils ont été éduqués comme bah ça. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi. Donc à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école L'école, la, la première chose essentielle qu'apprend l'école, c'est... Ah, là j'attends que, que, re que revienne l'image. Donc c'est de rester sur tes fesses en fermant ta bouche pendant à peu près 8 heures par jour. 1. 2. Le respect d'une autorité non, qui n'est pas liée directement à la compétence. Mais qu'on dirait presque l'autorité de la blouse blanche. Donc, respecter tes maîtres. Trois, te faire croire que parce que tu vas élire un délégué de classe, l'école est une démocratie. Voilà. Une fois que l'école, enfin, que l'éducation nationale a mis ça dans le crâne des gens, et bien effectivement, les gens, quand il n'y a personne pour décider à la place, quand il n'y a plus de délégués de classe, et eh ben ils sont perdus. Ils sont comme des petits-enfants. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Mais sais-tu qu'autrefois. On mettait un élève sous le bureau oh, et... entre les jambes de la cité il vaut mieux que ce soit entre les jambes de l'institutrice non je sais mais euh, le mec quand il so... le, le gosse quand il sortait de là il était humilié là, chez les jésuites aussi il était humilié mais ah ben, c'était euh, un... encore pire hein. j'ai vu des bandes dessinées d'un auteur d'origine espagnole qui a vécu sous franco élu ouais, ouais. par, par, les, par les jésuites je me rappelle plus du nom de cette bande dessinée mais elle est assez édifiante donc une démocratie directe où les moyens informatiques actuellement utilisés par de riches minorité pour optimiser notre asservissement et augmenter leurs revenus serait utilisés pour permettre à tous les résidents et à tous les travailleurs de définir leurs propres objectifs sans déléguer aucun mandat ni chèque en blanc à quiconque en échange de vaines promesses non contractuelles parce que c'est ça actuellement arrêtons la, monnaie, la vraie monnaie de singe c'est ça c'est ces banquiers qui se font élire avec des promesses non contractuelles macron il s'est fait élire quoi il s'est fait élire contre les extrémismes contre l'extrémisme, contre la, la, la violence politique, pour le, le respect des valeurs républicaines. Et vous avez vu ce que vous avez obtenu. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand Sarkozy était élu à la fin de son mandat, il n'y avait plus grand monde pour dire « j'ai voté Sarkozy ». Quand Hollande a été élu, dès le milieu de son mandat, il n'y avait plus grand monde pour dire « j'ai voté François Hollande ». Et Macron, lui, il a réussi encore mieux que tous les autres. Au bout de moins de deux ans, on dirait qu'il n'y a plus personne qui a voté pour lui. Donc il faudra que, que les gens m'expliquent. Moi, j'ai voté pour aucun oui, et de ces. Mais comment se fait à si personne n'a voté pour ben, lui. Parce que les gens votent. Voilà pourquoi. Et ben donc, oui. le, le, vrai, le vrai combat, eh bien, on ne combat pas la haine. Il n'y a pas de combat possible autrement qu'entre des ennemis. Et malheureusement, c'est la haine de l'ennemi qui rend pugnace. Seule la persévérance non violente de nos luttes, pas nos combats, nos luttes, il ne faut pas oublier que le livre qu'a écrit Adolf Hitler s'appelait « Mon combat, Mein Kampf » et non pas « Ma lutte » ou « Mes luttes Donc seule ouais, la ». Donc ouais. seule la persévérance non violente de nos luttes jette une lumière crue sur tous les promoteurs et les acteurs de la haine sociale confessionnel, racial, généralisé, voire institutionnel. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le corporatisme, le particularisme, euh, euh, de, le, le fait que on rende aux sectes. Quand j'ai parlé de la loi Oaxaca et, et, euh, et de d'Emmaüs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a conçu un statut qui permet d'échapper à toute loi sociale et de pouvoir exploiter à fond, presser le citron et après jeter la peau. Voilà pourquoi nous sommes pleins de compassion pour tous les psychopathes qui se leurrent de détenir, de renforcer, de conserver ou de convoiter un quelconque pouvoir délégué par attrait pour les privilèges et les indemnités auxquelles il permet d'accéder plus ou moins légalement. Et donc on le voit quand j'ai parlé de Jadot et de Rivasi, eux ça y est, ils sont au sein de la gouvernance que les Français ont refusé par des référendums d'initiative présidentielle le 29 mai 2005, ils touchent des milliers d'euros pour pour appuyer sur des boutons pour faire en sorte que les lois proposées par des lobbyistes et par des commissaires nommés par les gouvernements soient adoptées ou non. Mais de la même manière, nos députés, les Ruffins, les, les, les Mélenchons, ils sont les greffiers d'une chambre d'enregistrement ou les lois qui sont décidées par décret et ordonnance, eh bien, ils vont, euh, pareil, euh, dire oui ou non, mais de toute manière, comme ils font partie d'une minorité, ils n'auront rien à dire réellement sur les contenus, et ils seront obligés de suivre cette majorité factice que subissent tous les Français, et que ces, ces gens euh, qui ne sont pas des démocrates, et qui profitent d'une constitution militaro-industrielle, osent appeler fonctionnement... Démocratique. Non, on ne peut pas gouverner démocratiquement contre l'avis du peuple. C'est euh, intrinsèquement anti nomique, voilà donc euh, bah, on peut m'envoyer euh, des juristes des gens de l'ENA, euh, des, des gens du conseil constitutionnel, je suis prêt à débattre avec eux et même à ouvrir un grand <rire> débat sur la démocratie en France euh, et euh, aller partout où, où des maires voudront m'inviter pauvres maires qui n'ont aucun pouvoir euh, si euh, le préfet non élu au niveau local décide qu'on continuera les pesticides et qu'ils n'ont plus qu'à fermer leur petite bouche d'élus. aujourd'hui aujourd tu ne votes plus — Je ne vote plus du tout. — Mais tu as déjà voté. — J'ai voté, je crois, les dernières fois que j'ai voté, j'ai voté pour euh, l'autre salopard de François Mitterrand, euh, qui avait dans ses propositions d'arrêter en 30 ans euh, oui. toutes les installations nucléaires, ce qui fait que euh, l'année de Fukushima, en 2011, normalement, il n'y avait plus aucune installation nucléaire en France. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. — tu fais Donc, partie des gens qui votent ?— Des gens qui sont... — qui sont Non. Je fais partie des gens qui sont définitivement vaccinés. C'est-à-dire que moi, je ne signe plus aucun chèque en blanc à, à des promesses qui n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. Moi, maintenant, je veux le plus la démocratie directe. Je veux qu'on mette en place euh, des structures informatiques sécurisées qui permettent à chaque habitant de décider sa politique locale et la politique globale. Voilà. Et là, comme il s'agit de plus de 7 Français sur 10 qui ont décidé de garder le système de retraite par répartition et qui refusent euh, cette cette retraite à point euh, faite par euh, les riches et pour les riches, et eh j'estime qu'à partir de là démocratiquement eh bien, euh, les, les, les factions mafieuses, dangereuses et violentes qui veulent nous imposer ça doivent céder la place à la démocratie. Et donc on doit inscrire la retraite euh, maximum plafond à 60 ans dans la constitution de la même manière que dans la constitution comme ça existe en Autriche, on doit dire que les activités nucléaires sont dorénavant anticonstitutionnelles. Voilà. Donc, c'est mon point de vue. Donc, voilà pourquoi nous sommes pleins de compassion pour tous les psychopathes. Parce qu'effectivement, il faut être pas très bien dans sa tête pour oser aller vers les Français et leur dire qu'on va pouvoir continuer à produire autant de mégawatts sans le nucléaire. Non. Non, on ne peut pas. Et donc, il va falloir travailler moins, produire moins, consommer moins, mais pour vivre mieux, point barre. Et tout le reste, c'est des gens qui essayent de vous enfumer. Donc, le respect de la résilience naturelle des territoires et de toutes les populations, hein, animales, végétales et compagnie, dont les conditions de vie sont totalement dépendantes, effectivement, si les rivières sont polluées, l'air est pollué, euh, si tout est pollué, euh, euh, on va avoir vraiment du mal à, à vivre mieux et même à, à vivre longtemps et bien nous font désirer ardemment la fin du monde de Macron du monde de Le Pen du monde de Ruffin d'un monde partisan, clanique, sectaire la fin du monde de tous les inféodés de l'actuel nuisible système constitutionnel et militaro-industriel français voilà produire peu, consommer peu, travailler peu pour plus de pouvoir de vivre en paix sainement. Voilà, ça c'est ce sont les vrais fondements. Donc la grande paix universelle est définitive. Voilà le seul vrai cauchemar de tous les milliardaires, de tous les oligarques, de tous les marchands de mort. Effectivement, si tu retournes sur la pancarte pour Ali, les gens qui vendent des armes et les gens qui investissent dans les industries de l'armement, comme la Saudi Arabia Military Industry euh, qui a créé euh, Mohamed Ben Salman, euh, l'ami qui est tout sauf démocrate d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui aussi laisse l'entreprise euh, d'Olivier Dassault euh, commercer avec euh, la dictature égyptienne, la sanguinaire dictature égyptienne, et qui ose euh, donner des leçons de démocratie et de respect euh, euh, au peuple français, je trouve ça euh, totalement infect. Voilà, donc... Soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille, gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et surtout, et surtout, le 15 et le 22 mars 2020, grève générale du vote et je soutiens pleinement les gens qui veulent conserver tel qu'il est le système de retraite par répartition et qui exige et qui exige que la date de départ en retraite soit la même pour tous et qu'elle soit inscrite dans la constitution voilà donc pour sauvegarder ça contrairement aux abrutis qui se sont fait élire lors des élections du 26 mai 2019 au niveau de l'inique union européenne en prétendant que vous alliez en votant pour eux défendre les services publics et eh bien pour défendre vos emplois, vos retraites, euh, votre prise en charge santé, les services publics, et eh bien le 15 et 22 mars 2020, grève générale du vote. Il faut que les 7 sur 10 que nous déclarent parfois les instituts de sondage reviennent à ce qu'ils sont réellement, 8 électeurs sur 10 du corps électoral qui restera le 15 et le 22 mars 2020 bien au chaud à la maison en disant en langage des signes, à ce système qui veut prétendre qu'il est démocratique, s'il te plaît, élargir un petit peu, parce que je vais faire en langue des signes ce qu'il faut dire à ce système. Voilà. et Ça veut dire quoi, ce que tu viens de faire Eh bien, en langage des signes, ça veut dire... Euh... Je sais pas... Ah oui, ah, attends, ça veut dire très exactement... Là. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Alors attends, parce qu'il faut que je retrouve les, les, les paroles de, de, de notre roi élu, euh, nu. Ça veut dire, euh, allez voir ailleurs et vous verrez. Voilà, allez voir ailleurs et vous verrez. Bonsoir à toutes, et moi je vous donne rendez-vous, donc pas le 6, mais le 13 février, pour une prochaine émission euh, Radar, euh, pour... Euh, Débourrer, débourrer les crânes et euh, pour euh, attiser moi, moi, tu la, la solidarité. Ah, Bruno, pas de promesses, je n'accepte ne, je ne, je pas qu'on me fasse des, des promesses vaines. Non, non, mais je vais t'en faire une. Là, ah, vas-y, alors vas-y. Je vais te débourrer, tu vas voir. Oula, oh oh ça, devient, ça devient scabreux, les émissions radars. Ah oui, mais c'est ce que tu veux. Hein. Si on ne t'interrompt pas, tu vas continuer à avoir le micro, ah, le vais... bâton, comme dirait Marc je vais tenir, tenir l'esquimau les mais là je ne l'ai pas tenu l'esquimau les non c'est vrai que tu ne l'as pas tenu parce qu'on t'a interrompu mais... non mais vous ne m'avez pas interrompu mais j'ai pas, pas fait la sauvegarde nu numérique euh, parce qu'actuellement je suis assez euh, préoccupé parce que ben, euh, la semaine prochaine je ne serai tu pas... pas lancé la sauvegarde N non pas encore la, semaine, Et prochaine, la semaine prochaine je ne serai pas ouais, avec euh, nos amis euh, euh, pour euh, exiger les libérations immédiates euh, pour des raisons familiales pour des raisons euh, familiales voilà. Donc, euh, je vous dis donc euh, merci, merci. au jeudi 13, merci. en merci. espérant qu'on puisse être là de, de 20h30 à 21h30. Là, on l'a fait courte parce et on l'a démarré plus tôt parce que ben, je crois que c'est comme les, les maîtres, les chefs, les horaires. Euh, il faut, il faut s'en méfier et il faut, en fin de compte, euh, faire ce que l'on doit et à Vienne, euh, ce que pourra. Voilà. Bonsoir à toutes et tous.